La se euh, divise en trois semaines, une semaine par mois, donc c'est un total de trois mois. Et la première semaine vise à rêver, à explorer les possibles. Aussi. Donc c'est une semaine d'idéation. La deuxième semaine, c'est une semaine de prototypage. Donc avec les réponses qu'on a obtenues pendant la première semaine, on crée et on construit des activités dans des lieux spécifiques qui vont nous permettre de matérialiser, de mettre dans, dans, dans la matière et dans du concret ce que les gens ont exprimé à la première semaine. Et puis, finalement, euh, cette, cette notion de, de redécouvrir le plaisir. Ça, ça va être clé. comment est-ce qu'on va le faire? On va voir pendant la deuxième semaine! mardi, quand on a commencé la semaine, euh, d'être dans un atelier, euh, la coop, le milieu, qui est un atelier plus euh, euh, ben de low-tech, c'est-à-dire artisanal, plus bricolage et tout ça, mais qui est un lieu de créativité pour tous. Alors, je pense que ça te donnait la pulsion de la semaine, de dire ben, « OK, bon, on se lance dans, dans de la création. » donc la question qu'on se pose, c'est comment les Fab Labs peuvent redéfinir l'éducation. Deuxième, c'est l'employabilité. Le troisième, c'est la créativité. Et le quatrième, c'est la citoyenneté. La création d'emplois, richesse locale, l'éducation, transfert des connaissances, euh, lieu de savoir, euh, on, a, on a un territoire déjà fertile depuis un bon moment au Québec. Ici, en fait, on est dans le fab Lab de Ville. Est-ce que vous connaissez les fab Labs? Non. en fait, c'est des laboratoires de fabrication. Vous dessinez dans le fond le plan de votre objet, puis demain à l'aval, c'est des gens de l'aval qui vont le créer, l'assembler. que c'est comme une création sur, sur trois villes. Fait que vous pouvez faire le tour, regarder tous les objets de la récupération, ce que ce qui vous plaît d'utiliser. Le cœur de la semaine, ça a été l'activité de design à la Bibliothèque de Saint-Hubert. Euh, J'ai vraiment aimé ça, de voir les gens euh, partir de rien pour designer des trucs, même en, sachant, en ne sachant pas si ça allait être construit par la suite, mais juste de jouer le jeu euh, de la construction à partir d'objets euh, trouvés. Yeah! Il y a des images qui me viennent là, Je vois quelque chose qui tient à l'entrée d'un restaurant. Puis, mais je cherche l'ingrédient magique de ce présentoir. Ça, ça pourrait tout d'un coup devenir un, un lapin bleu. Ça veut dire quelque chose de complètement différent. J'ai un coup de cœur avec Louise à Longueuil. Qui est une madame de Saint-Jean-Richelieu qui est venue euh, expressément pour voir comment ça se passait dans un Femme-Lamme. Parce qu'elle tente d'ouvrir quelque chose à Saint-Jean-sur-Richelieu, un petit peu comme la cône du milieu, un endroit où les gens viendraient créer. Donc, elle était vraiment dedans avec euh, faire un plan, euh, euh, désigner un objet là, à partir des objets de la récupération. Tu prends les, les, les bouchons? Avec une mèche très fine, là, des, des, des tu perces okay. et euh, tu enfiles ça là, sur un fil de blessés. fer. Puis moi-même, je me suis vraiment pris au jeu de, de fabriquer. Je me suis vraiment concentrée là-dedans, euh, des fois même jusqu'à oublier que j'étais une résidente qu'il fallait que j'accueille les gens que je m'occupe des autres. <rire> on peut prendre ce téléphone-là! Euh, oui, ça c'est un téléphone euh, oui, qu'on peut démonter si vous voulez prendre certaines pièces là-dedans. A fait aujourd'hui c'était beaucoup être dans la matière et dans la fabrication et euh, je me suis ressenti, euh, bah, je me suis senti encore une fois comme un enfant un enfant qui, euh, qui joue, un enfant qui découvre, un enfant qui se dit ah ouais on pourrait faire ça comme ça et euh, vu qu'il y avait tellement d'outils et de matériaux devant je sentais peu euh, la limite de ah oui mais il me manque ça ou ça pour faire euh, ce que je veux faire donc on a construit une batterie avec d'autres enfants c'était vraiment cool. Où on pourrait mettre le metal chip? Ça. Non. Ah, mais... attends, attendez, attends. Attendez. Hey. Non, ça, c'est ça. Ça, c'est... Il nu manque des pièces un peu. Non, il est là. De quoi tu as besoin? Oh. Je, je trouvais ça beau de voir Ryan. Ah, oh, regarde, il y a ça. On pourrait mettre ça, puis ça, puis ça. Il est un peu éclectique <rire> dans ses idées. Mais c'est pas grave. Il était en plein... C'est ce j'appelle le moment euh, eureka de la création où il n'y a, a pas de limite. Là. On regarde ce qu'on a comme ressources autour de nous puis euh, on, on se laisse aller. Puis ça, ça, si on peut stimuler ça chez un jeune, c'est riche là, pour plus tard, d'aller récupérer ces petits moments-là d'euphorie de, euh, créative. Ça, puis on va en remettre on, oh, on regarde là, -là puis on va dans, ah, donc, moi, ça m'a parlé beaucoup, ça, de, de dire, bon, on récupère les objets à Montréal, euh, on fait des plans à Longueuil, puis après ça, on les assemble à, à Laval. Puis, je trouve qu'à Laval, il y a des gens qui ont vraiment suivi ce que les citoyens de Longueuil avaient, euh, avaient donné comme instruction, en fait, d'assemblage. Puis, je trouvais que c'était une, euh, une belle suite. Donc, ça prenait quand même tout son sens là, de, de faire l'activité comme ça. Et je pense qu'on a fait le bon choix de se déplacer dans chacune des, des villes, dans différents lieux. Euh, je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est important qu'on se déplace, qu'on soit là, avec les gens. D'une part, c'était super intéressant d'avoir un Fab Lab mobile, de pouvoir se déplacer avec de l'équipement, avec du matériel pour pouvoir tenir des activités. Euh, ça a démontré que c'était possible de le faire, puis que dans un, avec beaucoup d'organisations dans un contexte différent, ça pourrait devenir euh, super inspirant pour les gens. Comme le MIT a déjà son Fab Lab mobile, certaines autres organisations en mettent sur le pied, puis on voit que c'est possible de le faire. Global, la semaine qui était sur le thème de fabriquer nos Fab Labs, euh, là on allait plus encore dans, dans la créativité où là on, on, on utilise nos mains et on, on, on revient un peu à ce que les gens nous ont dit dans la première semaine, dans les Fab Labs on a le droit à l'erreur. La créativité, bon, il y a tout un potentiel créatif dans chaque, chaque humain. Puis c'est juste d'avoir l'occasion de, de le révéler, puis de, de mettre les ressources entre les mains des gens pour pouvoir euh, développer l'idée ou juste se laisser aller et dire, bon, je sais. Je ou... <rire> suis toujours fascinée de voir comment euh, euh, les enfants sont à l'aise là-dedans. Dans euh, faire les choses, euh, expérimenter, essayer, se tromper, recommencer. Mais comment, souvent, le milieu de l'éducation est un petit peu plus fermé à ça, euh, de pouvoir se tromper, d'être accompagné aussi, peut-être de redéfinir le rôle des enseignants là-dedans, d'être plutôt des coachs, des accompagnateurs, puis que même les enfants peuvent accompagner les profs dans un Fab Lab ou dans ce qu'on a fait cette semaine, il y a beaucoup de transmission de savoir entre les gens. Puis ça, je trouve que c'est une belle approche en éducation. Donc, ça devrait être un modèle. Mardi, au milieu, il y a eu quelque chose qui m'a frappé quand on a commencé à parler du citoyen libre. Et je me suis mis à dessiner une, une, un lien de rétroaction, donc une loupe entre les citoyens et la société. Les citoyens qui constatent quelque chose dans la, dans la société et qui est inspiré à des rêves, des idées pour l'améliorer. Et le chaînon manquant, c'est justement le Fab Lab, cet espace où il a accès aux outils, aux technologies, aux connaissances et à la communauté dont il a besoin pour avoir cet impact-là. Faire un bilan, je dirais que les gens étaient euh Beaucoup de gens étaient conscients qu'il y a des changements au niveau du, du travail avec euh, des nouveaux espaces comme les espaces de coworking, de plus en plus de freelancers qui sont sur le marché, des travailleurs autonomes qui jouent un rôle plus important. J'ai observé beaucoup de, beaucoup de parallèles entre le, le milieu créatif, la créativité en général, puis euh, justement cette nouvelle définition-là du travail. Ce qui était très intéressant, c'est l'acquisition de compétences à travers des activités dans un, dans un laboratoire. Donc, d'être mis en contact avec plein de techniques, de technologies, puis de gens qui sont qualifiés dans d'autres choses que, que les domaines dans lesquels on est, permet justement d'avoir une autre vision des choses, puis de, peut-être se rapprocher d'un nouveau travail ou euh, même de nouvelles pratiques. Maintenant, pour la troisième semaine, on est dans les réflexions de peut-être avoir un lieu euh, fixe pendant, pour vraiment l'investir pendant, pendant une semaine, puis d'inviter les gens, bien sûr, à de, de, les trois villes, et, euh, et là, ça serait l'idée de se connecter aussi avec le réseau des Fab Labs dans, partout dans le monde. Donc, euh, on ne sera plus je, seulement interrégional, mais on sera mondial.